Salut les potes, salut la commu, même. Moi bon, aujourd'hui, je vais au boulot et juste avant je vais chez Nicolas. Alors c'est pas mon cousin, c'est pas un pote, c'est le gars qui vend de l'alcool. Je vais acheter ça pour mon papa et on va tenter un exploit. J'y vais sans GPS, je suis jamais allé. Parce que c'est pas le Nicolas habituel. Et on va sûrement se paumer. Allez, go, go, go, go, c'est vert, c'est vert, it's a green light, green light. Car hier c'était la fête des pères. Et comme ils étaient en week-end, on lui a rien fait. S'ils étaient pas là. Donc il faut que je lui achète aujourd'hui. Mais vu qu'après je vais bosser, on lui offrira plus tard. Faut que tout droit Vas-y, Pépère. Vas-y, vas-y, vas-y, Non, sous-sac. Ça va. On va pas non plus s'empogner les bourses parce que... Ah oh, mais dans alors toi, oui. Par contre, c'est pas les bourses que je vais t'empoigner, mais je vais le faire quand même. Toi, ça, ça me fume des gens qui respectent le code de la route et qui se remercient ou qui se congratulent. Y a pas de c'est devenu tellement rare que les gens sont surpris Normal, là il avait pas de feu, donc du coup il a la priorité, j'arrive, toi t'es un petit con Voilà Tu vois ce que je veux dire Là, faut que je parte là-bas Et après ça va être de l'impro Je vais jamais être à l'heure, putain, faut que je sois au boulot pour récupérer des chaque vacances La meuf Pardon, mais putain, les comités d'entreprise elle passe ses journées de travail en déj. Elle est entre 14 et 15. Et après ça va parce qu'elle est gentille et qu'elle fait des cadeaux, tu vois. Mais bon. C'est pas hyper arrangeant, quoi. Ça se tente, hein. Ouais ça se tente Il s'est dit comme moi Là et alors là ça où ça devient euh, l'inconnu Normalement il y a un grand carrefour là-bas ça va être à droite Allez pas vu pas pris Oh derrière il l'a pas vu non plus Excuse-moi chef Putain je vais me je vais foirer C'est sûr je vais me foirer ça va être là, non Grand carrefour. Ça ressemble à un grand carrefour. Putain, ça ressemblait à un grand carrefour quand même. Non, qu'est-ce que j'ai dit Il y a un... Normalement, sur ma droite, il y aura... Le truc qui va en descendu, tu vois, Subway. Il y a un subway et ce sera là qu'il faut que je tourne. Allez, putain, c'est bon, il y a un subway. Oh là là la. La génération panique, je te jure. On sort sans Waze ou TomTom, on est paumé. C'est vraiment de la peine. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Ça passe. Et alors là après Ah si là pour le coup je vais atterrir sur un vrai petit rond-point Et ça va être gauche gauche Excuse-moi chef, ça, je l'avais pas vu Arrête arrête Arrête Il y a des grands coups de dans moi je vois qu'il met un coup de pédale ça doit être par là, putain, c'est par là. On ah, est dans le coin de Bécon-les-Bruyères, mes amis, pour ceux qui sont... Ouah, c'est ici, mais alors, putain, quelle route c'est C'est gauche, hein C'est gauche, mais c'est quelle gauche C'est la gauche qui est pas en sens interdit. Ça doit être celui-là, il est là, le Nicolas. Putain, qu'est-ce qu'on est bon! Qu'est-ce qu'on est bon! De toute façon, pour de l'alcool, je serais prêt à vendre ma mère. Même pas, je pourrais la donner. Plus, je l'avais, en... je l'avais en visu. Ah, c'est bon. Oh, mais non. Je vais toujours non-stop, bah vas-y, c'est mort. Je vais aller au boulot. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, c'est la même galère pour tout le monde. Putain, ça c'était pas prévu. Ça bah j'irai demain. De toute façon, on peut pas lui offrir aujourd'hui. Soit je vais au boulot, je récupère mes trucs. Et je vais dans un Nicolas proche du boulot. Ça fait... ça fait vraiment alcoolique. Ouais, bougez pas, je reviens. Je pars du bureau. Je reviens 10 minutes après avec une bouteille d'armagnac. Ma réputation, elle est cuite. Ou alors, je vais demain. Ça va se finir comme as, hein. Arrête, je vais faire Arrête, arrête. Ah, j'avoue, j'ai le démon. Toi, j'ai pas percuté où elle était euh, la scène, là. Elle est à gauche, je crois. Faut que j'aille à gauche. Non. On va pas y arriver, hein, mon frère. Si on va faire ça. Merci, man. Je croyais qu'il allait m'engueuler, wesh. Oui. Pas mal. Mais non. Ah, mais oui. En gros, tu peux pas aller à gauche, là, mais tu peux faire un tac tac. C'est exactement ce qui m'intéresse. Oh, putain, les devants d'école zone du monde. Allez-y. Bon, il nous reste 33 minutes pour traverser Paname, même pas faut qu'on contourne qu par le périph. Ah non. Ah, je suis vert. vu la tournure que ça prend, j'arrive au boulot, tu sais, à, euh, elle avait mis dans le mail, je suis dispo jusqu'à 16h30, vu la tournure, je vais arriver, il va être 25 26 et elle sera partie à 22 23 tu vois, les gens vont me dire, mais ouais, elle vient de partir et tout, Isa, fais pas ça, Isa, faut que je tourne, chef, là, il n'y a pas de rue pour tourner, par contre, ça me, ça me pose un souci. Oh. C'est l'ensemble de l'examen clandestin, genre. Non, je sais rien. Un... Ah non, c'est là qui doit venir faire tous leurs euh... exercices de manœuvre. Putain, c'était l'enfer ça. Allez, chef. Vas-y, mais il y avait marqué non. Mais il y avait marqué non Putain, la douille il y a marqué qu'on pouvait pas aller à droite. C'est là que j'aurais dû y aller sinon. Mais non, du coup je traverse la Seine. C'est une énorme blague. J'en ai... Euh, va être très longue, hein, mes amis. Oh là là, je suis vert. Putain, je passe au-dessus de la route qu'il fallait que je freine. quand même pas faire un demi-tour euh, sauvage si que après je la connais pas la route de ce côté là de la scène je crois qu'elle est pas adéquate on va dire on va rien faire de clandestin on va utiliser le rond-point oui ça clignote oui l'immense coup de cul il va vite il va au moins 35-40 alors oh, faire putain je peux rien Là la route. Putain, ça se joue à un détail près dans ces coins-là. C'est chaud de night. On a envie d'aller avant la classe. Je vais chef. Allez. Vers l'infini et au-delà. Quoi tu freines, chef Quoi tu freines, quoi tu freines Pourquoi tu freines non, elle a freiné. <rire> wow. Putain. Je sais pas si c'est 50 ou 70 ici. 50, non On est en ville hein Ouais, voilà, on est en ville. Non, mais ça, c'est complètement ma chance. pour une fois que je réussis à aller en endroit, du premier coup, un en endroit que je connais pas sans le GPS, que mais il est fermé. Oh, ouais. est pas que j'essaie déjà au loto, hein, je vais être déçu. c'est un bruit de palle d'hélicoptère. Ton scénique, euh, ça y est, c'est là que j'hésite. C'est là que j'hésite Non ah, c'est ça, c'est ici C'est ici et après je fais le tour là-bas à droite On va passer devant Lamborghini je crois Lamborghini, ça c'est bien. C'est ça qu'ils essayent de... de péter pour construire des nouvelles tours et qu'en fait il reste un ou deux résidents dedans et que comme ils tiennent tête, ils n'arrivent pas à les faire sortir ceux qui y vivent en raison hein. voilà bien ouais je... je suis sûr que je pourrais aller bosser par là en fait remarque en longeant la scène tout le long hein. ce serait plus long hop messieurs dames lamborghini putain qu'est ce que c'est stylé hein. voilà. le Dodan à la sortie de la concession Lamborghini c'est un test d'aptitude de toute façon un jour j'aurai plus ce problème je serai tellement riche, j'aurai racheté Nicolas et la réserve sera chez Wam. donc peu importe de quoi j'aurai besoin, il faudra que je descende avec mon ascenseur là il y aura des employés, je leur dirai ok chef c'est l'Armagnac de 71 que je veux. Et hop, il me le ramène. Et comme il va se tromper, il va me ramener le 72, je vais le virer. Parce qu'il y a un amart de ces comptes stagiaires qui savent pas faire leur boulot. Je suis écœuré en vrai. Là, vas-y, j'allais la tenter, mais ça aurait été la fin de l'histoire. J'aurais pas eu l'occasion d'être riche dans ma vie. Fais un effort, chef. C'était Bandia, Taole si d'or. Il fait lourd, terriblement lourd. En même temps, j'ai pas l'impression que le ciel soit le plus clément. Oh, il était tout petit lui derrière sur le trail là ça, ah, y a le top-case, tu vois, genre il peut pas basculer et il se tenait bien aux épaules du daron, mais bon. Faut attention quand même, il y a des sièges là pour mettre euh, les gamins sur les bécanes. Après, le mieux, c'est d'avoir une Goldwing, hein. Une petite ceinture de sécurité, tu connais Non, je vais rester là, en fait. Oh, c'est déjà bouché, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Vas-y, chef, passe. Oh, putain, cochon, ouais. il s'est jeté dans mes fesses. Oh là là, c'est mort. Vas-y, hein. c'est mort pour les chefs vacances, chef. Pour les chefs vacances. <rire> Mais, je juge pas, je suis en train de me consoler. Oh là là dinguerie oh 4h10. Ah, remarque ça se tient là sorti de bureau c'est abusé qu'est ce qu'il y a mon lapin qu'est ce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a un peu de monde non Enfin, que je vous dise un truc, que je vous montre un truc. J'ai un, un moustique qui m'a piqué sur le poignet l'autre jour. Et, euh, et j'ai ma montre qui a frotté dessus après pendant une semaine. Dès-moi ce que ça a fait. Et encore là, ça faisait quelques jours seulement. Mais tais-toi. Ça faisait quelques jours seulement, j'ai jamais vu ça. J'ai cru qu'il allait y avoir un trou dans mon corps. Comme euh, j'étais petit, j'avais vu une vidéo, un mec qui se fait piquer par une raie. Je crois que c'est une raie, ouais ça, c'était pas une raie, juste une raie. Des boîtes pas chef, des boîtes pas chef. Oh putain, c'est le zbeul, il va déboîter lui. Le mec se faisait piquer par une raie, sur la main, au-dessus des doigts là. Pas sur les phalanges, vraiment sur les doigts, au début des phalanges. Et euh... Et genre le truc ça s'infectait Ça s'ouvrait On voyait ses os mon gars Il fermait la main ça comme tu voyais les os de ses doigts qui se contractaient C'était une dinguerie Vas-y toi passe ce que tu rends ouf depuis tout à l'heure C'était incroyable j'ai cru ça allait faire ça moi avec juste mon pauvre moustique là je suis en avoir tout mon poignet. Moi j'étais à moitié chaud et à moitié un peu semé quand même. Et en fait pas du tout. J'ai juste perdu une couche de peau, j'étais rouge. Après, ça, fait, euh, ça fait 15 jours, 3 semaines déjà, je suis encore rouge. Hein. Je pense que c'est pas la piqûre en soi, c'est vraiment la montre qui a tout baisé. Bah, je suis écœuré, il est 4h15, on n'y sera jamais à 30. Oh là, là là là là là La journée se commençait bien, j'ai pas trop mal dormi, j'ai fait une petite course à pied. pris une douche sans encombre. Je me suis lavé les cheveux, j'ai pas eu de problème avec mon peigne, il a pas cassé. Genre, tu vois, je me suis dit bon, c'est un lundi, mais c'est un bon lundi. Que nenni, mon pote. Que nenni, c'était sans compter sur l'absence de Nicolas. Et sur ma lenteur. Et le peu de temps alloué par Isa à ma personne. Et du coup le radar ici flèche plus. Oh, C'est une dinguerie ça. Oh là, oh, oh. incroyable. Comment je me débrouille là Je sais pas par où je passe. Sur quel fil je me mets surtout. On va faire l'interfile comme là, ça, Elle fait des bruits comme ça aussi, ma... mon moteur, là. Putain, mais laisse tomber. C'est une usine à son, là, entre le claquement sur lequel on est en train de bosser. Et ce son-là, tu on dirait une... un truc avec les soupapes. J'y connais rien en mécanique, mais... ça pourrait bien être ça. Je mets un coup de gaz Pas trop quand je roule Vraiment quand je mets des petits coups de gaz de Kekos là. Putain il est 16 on va y arriver les gars Faut que je monte Et Je dis bonjour à personne Je trace voir Isa Je prends l'échec Ralentis mon chef Je suis pris en filature pour une 125 C'est pas une 125 Je sais pas ce que c'est C'est bandia, ta si t'es d'or. Pas risqué, non Il m'a vu, lui Je crois pas. J'aime trop les DS. Tous leurs modèles, je les trouve stylés. Pour les graviers, les graviers. Non, je va ma dire Emma Watson, elle. Mmh, wow, dingue vie J'aimerais bien conduire ça un jour. Je sais pas, ça se conduit pas avec des joysticks, là, tous ces trucs-là toute pour moi, à partir du moment où t'es dans un truc qui a plus le format d'un avion que d'une voiture, t'as un joystick. C'est pas compliqué. C'est beaucoup de temps sur Microsoft Flight Simulator. Je dois vraiment sortir. C'était une Nanjan ou une Harley J'ai pas fait gaffe. Non, c'est ce feu là qui va mettre dans la merde. Bassourdy. Oh oui. Wesh. Ouais. Trop stylé et triomphe trident avec son casque là. Il est 21, il va se passer exactement ce que je t'ai dit Je vais arriver là où il va être 24 Allez hop, à côté du scooter Oh putain Non Impossible, c'est la moto que je veux mon ref Rocket 3 GT, putain Qui a ça mon gars Un gars chez nous qui a ça Putain de merde Et beaucoup trop Ah oh non, elle est vraiment trop belle. Bon. Ça s'est passé comme je le sentais. Je suis arrivé à 26. Devant la salle où elle avait donné rendez-vous. il bah, n'y était plus. Fort heureusement. Je savais où était son bureau. Il était retourné. Elle était encore là et elle m'a expliqué pauvre, la pauvrise. Faut pas lui en vouloir Il est resté deux heures dans cette salle Il n'y a personne qui est passé, on a eu marre Elle s'est barré On aurait tous fait pareil et même bien avant Mais donc J'ai eu le temps de checker Il y a un Nicolas à deux pas d'ici Putain on va l'avoir voir Armagnac en maniaque les gars On va la voir putain de maniaque Pardon, vas-y voilà, j'avais vu ni lui ni l'absence de feu ni rien. Pourtant, je la connais cette rue. Le Nicolet il va être là-bas au bout. Mais non, c'est là que je suis venu acheter à manger une fois. Je savais même pas que c'était ici. Non, c'est pas là. Pas de bêtises, pas de précipitation. Je crois qu'il fait un angle. L'épopée, ouais, ça pourrait bien être dans le coin, ça me parle de ce truc là. Ouais, bah les couilles. Ouais, quand même. Deux fois de suite, ce serait osé. C'était pas si loin, je crois. l'arrêt de métro, Émile Zola. Non, on est venu, Émile Zola. Potentiellement ça t'aime nul les... et Zaru tous s'appellent tous les Mizzos-là. Ah oh, Nicolas Papa pa, pa. Faut que je m'égare On peut faire ça quand même Transport de fond Il faudrait un maximum de boules Je vais me mettre à côté de l'autre moto j'ai envie pour euh, 3 minutes Non mieux que ça, on va faire les choses légalement bon bah ça tombait bien que l'autre soit fermé parce que là c'était nana et en plus elle était gentille voilà, elle m'a bien conseillé c'est le Nicolas rue émile Zola dans le 15ème si vous voulez bon là pour retourner au taf c'est droite droite ça devrait pas être trop dur, je pense c'est dans mes cordes. Ah bah non, t'en droite. Pardon. Et ouais, puis pour ceux que ça intéresse, un Armagnac, je savais pas, il me l'a dit. Plus c'est vieux, genre plus il est âgé, plus il est doux, fruité, un peu vanillé. Donc c'est celui-là que j'ai pris. Ouais, j'ai pris 78, il y avait 1972 ou 71 Après elle a dit que ça changeait pas trop à ce niveau là Une fois que t'en arrives là, déjà à 43 piges ça finit. Sachant que quand ils sont en bouteille, ils vieillissent plus Et que les ont été mis en bouteille il y a 2-3 ans Donc voilà, la ouais, voiture de contrôle de stationnement Et il y avait un armagnac Terminé dans un... Qui finit de vieillir dans un fût euh, de Rome genre ça doit être dingue je vais l'essayer un jour On a eu, il va rester un moment euh, Edson Strong là il est pas rendu oh non ça passe à gauche ça passe pas pas pas pas je suis allé trop loin vas-y le pain Je suis obligé de repartir tout là-bas, les boules! Clignotant, wow, un plaisir! Voilà, je vais Après, ça passe sur Innova, donc c'est pas la peine de trop chercher non plus. Et bah ben voilà! Je pensais qu'il s'était passé un truc, c'est juste une voiture de cake Ah. Je sais pas si c'est pas pour nous la 78 compteur D'habitude je me fais jamais avoir, j'ai poussé un peu plus tôt que d'habitude On verra bien normalement je dois me prendre un truc pour euh, non règlement euh, au péage oh, ouais, je me suis fait avoir comme une tub je revenais de l'aéroport j'étais en voiture je prends le duplex à 86 là le tunnel et euh je mets Waze en fait et il me fait passer par le truc le, le duplex, par le tunnel payant et je me rends compte à l'entrée du truc donc euh, j'avais pas installé mon télé puisque parce que tu vois ça fait pas longtemps que j'ai ma bagnole et euh, j'avais jamais pris l'autoroute page machin. je mettais jamais euh, j'avais pas pris le temps de l'installer du coup je me jette dans la boîte à gants je le prends, je l'attrape, je le monte mais je le monte avec le côté du badge qui doit être Enfin, je, le montre, je le montre, je le tends avec le côté du badge qui doit être dans la voiture, vers l'intérieur de la voiture, vers l'extérieur, tu vois, genre contre le pare-brise. En gros, je l'ai retourné par rapport à comment il doit être. Et je me cale derrière un gars et je me dis, bah tu vois, dans la voie 30 là, je passe à 30, ça va biper, tranquille. Tant pis, je le fixerai à la maison. J'arrive, le mec euh, tout devant bip, le mec après bip, le mec devant moi bip, et moi ça sonne pas. Et le truc, il se referme pas. Et là, je tends. Je dis ah putain! Vas-y, j'ai essayé de chercher. Tu peux même pas faire de réclamation dans la foulée, tu quand tu t'en rends compte, genre. Tu peux même pas faire de réclamation, demander à être régularisé. Et tout, c'est impossible! J'ai juste eu une seule personne en appelant un numéro elle me dit non non mais là vous êtes euh, si jamais vous voyez un accident sur l'autoroute euh, voilà vous avez fait le bon numéro mais pas le bon code dans le menu je sais pas quoi et je dis ah, c'est bon laisse tomber je vais attendre après je regardé sur internet il est marqué vous allez recevoir un courrier de la part du prestataire du péage il va vous faire payer en retard et euh, Et si euh, vous payez pas dans le délai, là vous avez une amende. C'est trop beau ça, c'est les trucs de greffe. Et bah vas-y hein. On va attendre le courrier, le problème c'est que là ça fait déjà euh, 10 jours. Pas cool. Putain, je suis fou de Bonne journée qui se termine, j'ai mon armagnac, j'ai ma journée de boulot, j'ai mon chèque vacances. Putain. C'était pas gagné. Salut les gars, à la prochaine. Normalement demain. Si je me suis pas planté.